on rentre dans la chambre. C'est parti Oh elle est trop grande, elle est trop belle et la fiction j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo mais une vidéo qui est très spéciale pour moi parce que il y a un an j'avais eu l'occasion de tourner avec disneyland paris pour une vidéo disney bounding croix Terre j'étais en disney d'Ariel. et là aujourd'hui avec disneyland paris toujours j'ai l'opportunité de faire des vidéos sur le disney Boon et sur la saison d'halloween donc on se retrouve dès demain pour deux vidéos donc il y en aura une spéciale get the look où je vais avoir le look d'ursula et une autre vidéo spéciale Disney Bound où je vais expliquer sur l'insta de shop Disneyland Paris et sûrement euh, sur d'autres plateformes ce que c'est le Bound avec des exemples. Pour moi c'est vraiment une opportunité que j'aurais jamais imaginée. Et donc du coup là pendant les 24 prochaines heures je suis à Disneyland Paris. Donc là euh, je suis au Disneyland Hotel puisque euh, bah, vu que la journée de demain va être assez intense, Disneyland Paris m'a offert la chambre. Et il faut que je vous montre ça parce que... enfin. C'était dans ma bucket list de fans Disney, j'ai toujours rêvé d'être ici et la chambre est au-delà de mes espérances. Il fallait absolument que je vous montre ça et waouh! Wow. Je suis genre juste refaite, enfin, j'avais jamais eu la chance d'aller au Disneyland Hotel de Disneyland de Paris, c'est juste l'hôtel que je rêvais le plus de faire et il y a un milliard de détails dans la chambre qu'il faut absolument que je vous montre. Je vous fais un petit room tour, allez, c'est pour moi. Et donc là, on a la salle de bain, la Pixie Army. Non mais la salle de bain de mes rêves. Enfin, je veux venir habiter ici en permanence. Regardez-moi ça. Il y a même les petites salles de bain. C'est trop joli. J'adore, j'adore. faut savoir que ces gammes-là, vous les avez dans les autres parcs Disney. Mais honnêtement, je trouve que ceux-là, c'est vraiment les plus jolis emballages. quoi. Tout est trop mignon. Enfin, j'aime tout. Regardez-moi ça. Avec les petits popotames. Donc demain matin je vais commencer par aller prendre le petit déj à Invention, je vais vous emmener avec moi et ensuite je vais vous emmener avec moi dans les coulisses de la journée et je vais vous raconter un petit peu comment tout ça s'est passé puisque euh, ça fait 2-3 semaines qu'on travaille avec Distance Paris sur le projet. Au moment où vous voyez vous cette vidéo, les vidéos seront en ligne donc ce que je vais faire c'est que je vais les mettre en barre d'infos, euh, je vous mettrai tous les liens à disposition et j'espère que ça vous plaira. Et c'est parti pour cette nouvelle aventure Ding dong il est 7h quand je me dirige vers le petit-déjeuner, le restaurant Invention que je découvre pour la première fois. Et le gros avantage quand on se lève aussitôt, c'est qu'il n'y a personne dans les couloirs. C'était la première fois que je petit-déjeunais dans un hôtel de Disneyland de Paris. Et sachez que si l'expérience vous intéresse, c'est également ouvert aux personnes qui ne sont pas résidentes des hôtels. Et ça coûte 34 euros par adulte et 27 euros par enfant. Et c'est le buffet sans personnage en tout cas, moi je vous recommande l'expérience d'y aller très tôt le matin parce que du coup, il y a beaucoup moins de monde et je trouve que quand ça se remplit, ça n'a pas vraiment le même charme. Il y avait énormément de nourriture à tel point que je savais même plus quoi prendre à force. Je vous donne un petit aperçu si jamais vous décidez un jour de vous y rendre. Et c'est donc avec un petit déjeuner bien copieux et la meilleure vue du monde que je me prépare ensuite à aller dans ma chambre, direction le tournage je suis donc de retour après mon petit déjeuner et euh, je voulais vous montrer donc vous n'allez pas voir grand chose mais euh, ce que j'ai fait c'est qu'ici pour trier du coup les Disney Pomp qui vont m'être utiles durant la journée j'ai tout mis sur cintre, euh, je trouvais ça plus pratique et ça me donnait une idée assez claire euh, du coup des personnages que je vais incarner puisque euh, je vais tourner deux vidéos aujourd'hui avec Disneyland Paris. Et pour cette vidéo on a présenté quatre looks, quatre looks que j'ai choisis avec des vêtements qui étaient dans mon dressing, mais quelques accessoires Disneyland Paris malgré tout, parce que je me suis dit que c'était plus pratique pour les gens si jamais vous vouliez reproduire mes looks. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette collaboration avec Shop Disneyland Paris, c'est que ça s'est beaucoup fait à l'instinct, on n'avait pas décidé grand-chose ensemble avec les équipes, j'ai été totalement libre de dire ce que je voulais, euh, de tourner les plans qui nous plaisaient, ça a été vraiment une véritable collaboration pour le coup, euh, un véritable travail d'équipe, et j'ai adoré avoir cette expérience. C'est quoi exactement On a prévu d'aller tourner vers la reine de coeur, sauf qu'en fait on connaît pas le chemin pour y aller. Donc on est en train de se perdre. <rire> Avec l'équipe, voilà. Le premier look, on est donc parti sur la reine de coeur. Parce que c'est vrai qu'à Disneyland Paris, on a quand même pas mal de décors euh, aux couleurs d'Alice au Pays des Merveilles. Donc c'était plus simple comme ça. On en a profité pour faire également quelques photos d'illustration, Et ensuite, direction Pirates des Caraïbes pour un look très différent. Petit secret de tournage, euh, le casse qui est ici, a prêté le chapeau pour Aurore. J'étais super excitée d'ailleurs de faire le look de Capitaine Crochet parce que c'est un look que j'ai en tête depuis très très longtemps mais que j'ai jamais fait, me demandez pas pourquoi. Cette veste était juste parfaite pour incarner le personnage et je suis contente d'avoir pu la sortir pour l'occasion. Et surtout avec le chapeau c'était juste le must, la pièce qui me manquait pour, euh, pour montrer que j'étais Capitaine Crochet et ça complétait parfaitement le look. C'est quand même une sacrée chance qu'un cast member ait accepté de nous prêter pour le tournage. On s'est donc ensuite dirigé vers le ponton du Capitaine Crochet, ce qui était pas mal pour les problèmes de son puisque comme vous pouvez le voir je n'ai pas de micro pour enregistrer et c'était pas si évident que ça au niveau de la musique. Et ensuite direction Fantasyland, l'auberge de Cendrillon, pour un look Gaston que j'ai déjà fait à plusieurs reprises sur la chaîne. C'est le look que j'aime le moins dans cette vidéo mais je trouvais important d'avoir des looks qui représentaient un peu tous les univers et là ça permettait d'avoir un pantalon ce qui est plutôt cool. Et enfin, le tout dernier, c'était donc un look Evil Queen, beaucoup plus subtil que les autres mais avec des produits qui sont que vendus sur le parc parce que bah, je sais que tout le monde n'a pas une garde-robe qui est optimisée pour le Disney Bound, et je voulais pouvoir inspirer les gens et leur donner des idées de choses qu'ils savaient où retrouver. Et d'ailleurs, quand je revois ces images, ça me fait assez sourire puisque c'est là que j'en ai rencontré certains d'entre vous qui me prenaient donc en photo avec ma pomme empoisonnée qui ne se décollait pas de ma main d'ailleurs. Et enfin on a conclu la vidéo à Frontierland au niveau des Citrouilles et on s'est donc rendu en courant au tournage Get the Look d'Ursula qui était très différent pour le coup il faut savoir que la vidéo Get The Look, c'était la première vidéo pour laquelle Disneyland Paris m'avait contacté Au départ, on avait surtout prévu de faire ça pour la saison d'Halloween, avec un relooking Ursula. Relooking qu'on a imaginé ensemble, puisque j'ai envoyé des moodboards avec des idées de coiffure, de tenue, de maquillage, qui ont ensuite inspiré Nicolas pour faire son propre make-up. Et c'était assez intéressant de travailler main dans la main. Cette vidéo aussi, on l'a tournée sur la terrasse qui est en face de l'attraction Pirates des Caraïbes, que je n'avais jamais visitée jusqu'à présent. Et donc il y avait les guests autour, etc. C'était un tournage qui était assez professionnel et ça m'a fait sourire puisque je suis retombée sur le cadreur qui m'avait filmé pour la vidéo Disneybound il y a un an. Donc euh, petite séquence souvenir. C'était pas forcément évident de trouver un cadre pour représenter le personnage d'Ursula puisqu'on n'a rien autour de la petite sirène à Disneyland Paris. Les équipes ont donc choisi plutôt le bateau de Capitaine Crochet pour rappeler l'univers euh, marin. Et la petite difficulté supplémentaire, c'est que j'avais le soleil dans l'œil. Et si vous regardez mes Out au Disney Band, vous le savez, j'ai les yeux très sensibles. Heureusement, Nicolas est professionnel et sait comment faire avec les petits yeux qui pleurent. C'est un exercice qui a été très différent du coup de la vidéo du matin puisque j'avais beaucoup moins de dialogues, de choses à dire et je devais apprendre à jouer avec la caméra, euh, chose que je n'ai pas l'habitude de faire mais c'était un exercice assez sympa que j'ai beaucoup apprécié également. La vidéo a pris un peu plus de 3 heures de tournage puisque euh, j'ai pas mal galéré en fin de journée avec la fatigue à dire les choses que je devais dire. Et euh, le make-up prenait quand même du temps mais au final on s'en est plutôt bien sorti. Et euh, les vidéos sont donc à retrouver sur la chaîne YouTube de Disneyland Paris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me poser vos questions en commentaire. Pourquoi pas faire une FAQ sur le sujet, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous laisse avec les bloopers. Bisous bisous bisous. Bonjour. Et là, c'est le fail. Je l'ai mis dans le mauvais sens, Attends. Ah, ça y est. Non. Toujours pas. Non, ça s'ouvre. <rire> <rire> <Bien. rire> bah alors les galères de la tête à Pixie. Oh. oh là là, non mais regardez-moi ça la Pixie Army. Je suis en train de péter un câble. Oh. C'est trop beau Bon alors on a un lit d'enfant là qui va pas nous servir à grand chose mais regardez j'ai même un petit balcon sur l'extérieur que j'arrive pas à ouvrir mais j'ai quand même un balcon. C'est trop mignon C'est là C'est